Salut guys, mon nom est JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Lévis, au centre Valero, les écarts. On va venir rouler un petit centre que ça fait plusieurs années que j'ai pas roulé. J'ai ma copine qui restait juste au coin de la rue ici. C'était un petit centre pour venir m'évader. Ça fait qu'on va faire quelques petites pistes du côté de Lévis et il y a un réseau de l'autre côté de l'autoroute à Pintendre. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. C'est sûr c'est pas un très gros centre que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce centre-là se trouve être sur le bord de l'autoroute. Donc, on a un petit peu dénivelé ici. Mais on va beaucoup monter et descendre cette crête-là pour avoir accès à un petit peu de vitesse, un petit peu de descente. Ça fait que c'est un centre assez facile. On va avoir beaucoup de pistes vertes. On va avoir quelques pistes bleues. Peut-être Une petite section noire ou deux. En général, c'est un centre très facile. C'est super le fait d'avoir accès à des pistes en pleine ville comme ça ici. Super, les pistes sont belles. Wow. Very cool. Ah, j'aime ça. La dernière fois que j'ai fait ces pistes-là, je devais être en Capra. Capra rouge. Je l'avais quand même bien apprécié. Donc là, on est dans la 2. Qui est une bleue. Oh! obstacle pour moi. Hein? va me faire avoir. Ça fait tout au long de notre piste ici, la 2 comme je disais, on va avoir des petits obstacles comme ça. Des petits obstacles optionnels. Donc si vous êtes débutant, pas besoin de les faire. Bon, ma montre ne fonctionne pas. Bravo champion. Bon, on va focuser là-dessus. Hey, je sais plus comment faire des obstacles, ça va pas bien. Bon, pas tombé au moins. Puis les autres m'ont pas vu, surtout. Bon, ça l'a du pas, coup. Bon. alors le grand écart, ça, ça va être pour moi à gauche. Donc cette boucle-là, que je viens d'entrer me rajoute euh, un petit kilomètre. Ça va être une petite section bleue. juste la petite boucle à ma droite qui me ramenait tout simplement à l'entrée. Pour l'avoir fait dans le passé, c'est pas rien de trop fou. C'est juste qu'on a un petit peu de rock garden à passer. Ça me dit quoi ouais. ça, c'est une partie de la ligne bleue qui vers la traque de chemin de fer. Ah. ça, yes, ah. super le c'est un petit peu par temps tantôt, mais là, c'est agréable. Surtout un point de vue. Ceci, c'est l'extra Il doit être la petite section noire. Ah non, je suis encore dans la section bleue. On un petit peu noir en bas. Donc, que suis la à que je viens de faire juste ici? Mathieu, un train! Ah ah! C'est ça, tu connais un raccourci que tes chums ne connaissent pas? <rire> yes! Ben, je vais continuer la petite run Juste ici Je crois que j'ai pris l'option facile Mais c'est pas grave On est en début d'année On force pas trop, on pousse pas trop la machine Pour regarder ceux qui donnent du temps ici de vos pistes sont vraiment belles c'est sûr dans une piste facile. Fait que, quelqu'un qui commence, c'est la place à privilégier. Ah oui, je me rappelle de celle-là. J'étais pas si loin. Petite vitesse possible. Ça à gauche. Ça y. Et... Ha ha! JP! Il y en a qui montaient Quand tu reviens Il y a un truc qui fait que l'endroit, là, il ne devait pas t'en kicker tantôt Le kick est un petit peu plus parce que de la vitesse je peux passer ici, par exemple, là. On va aller dans l'autre secteur voir qu ce que ça dit. Qu On va passer à côté du stationnement. On va sauter, ça? Bien oui. Euh, pas intendre, par là-bas. Faut attention aux pieds tôt.